Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le Paris Saint-Germain vient littéralement de fracasser l'Olympique Lyonnais, même si, on ne va pas se mentir, les Lyonnais nous ont quand même fait peur. Ils ont commencé à rugir. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a sorti la cage, on a jeté de la viande à l'intérieur. Les Lyonnais, ils ont couru dans la cage et on a fermé la cage. Bien sûr, on leur a mis un petit but directement au bout de six minutes. Neymar impliqué dans 15 buts, encore une passe décisive pour Lionel Messi, le gars à je ne sais pas combien de ballons d'or. Hein vous vous rendez compte Bon, On a quand même pu voir que Kylian Mbappé ce soir il n'était pas en grande forme. Hein, ce n'est pas grave. En tout cas, les Lyonnais ils ont blessé Verratti, ils ont fait du grand n'importe quoi. Mais tout ce qui est footballistiquement parlant, on vous a fracassé bien comme il faut. Donc le Paris Saint-Germain est actuellement premier euh, euh, du championnat, comme vous pouvez le constater. Euh, en Ligue des Champions, pour l'instant, ça se passe très bien. Là, il y a bien sûr des clubs euh, de la Ligue 1 qui ont quand même essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. On a pu voir que le corps arbitral est complètement contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu combien de fautes sur Neymar, là Hein Comment c'est possible que des Lyonnais peuvent faire autant de fautes sur le Roi Il y a toujours pas de carton Verratti, il fait une faute, ça sort la biscotte directement. Vous avez blessé Verratti, vous avez blessé ses, euh, sa cuisse. Hein? Vous savez pas que nous on joue la semaine, des, des, des, des, on vous représente au niveau mondial et vous blessez nos joueurs. Bande de jaloux, j'ai jamais vu ça. Nous on est là, on vient vous donner hein, du sport, du beau football et vous vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous blessez tous nos joueurs. Hein? Vous savez pas que nous on a des choses à faire, on a d'autres chats à fouetter après. Hein. Nous on vient pour vous fracasser en Ligue 1, hein mais respectez votre job. Acceptez de vous faire fracasser, Comme le ballon il va vite. Ne commencez pas à faire des fautes, à laisser traîner vos pattes. Hein Donc Lyonnais, euh, t'inquiète pas on va te faire sortir de la cage bientôt. Euh, voilà, on vous, a mis, on vous a mis un petit 1-0, vous avez quand même eu quelques petites actions, on vous avez quand même mis un petit peu la pression sur le Paris Saint-Germain, mais on a pu voir que ça ne suffit pas, tu comprends Tu peux faire tes efforts comme tu veux, on vous fracasse, voilà. Donc Lyon, c'est plus que c'était, ouais, cette année euh, de suite, euh, euh, champion de France, et après ils viennent, ils vont en Ligue des champions, ils, ils représentent bien comme il faut la France, mais là c'est terminé, c'est fini, bande de bambins, vous êtes venus, qu'est-ce qu'on vous a fait on est allé chez vous, à pied, parce qu'ils ont dit qu'on arrête de prendre l'avion. On est parti en vélo, hein, de Paris jusqu'à Lyon. Et on vous a montré ce que c'était le football. Donc commencez à respecter Paris Saint-Germain. Vous comprenez Bande de jaloux. La jalousie, c'est Lyonnais aujourd'hui.